pas d'amour, mon cœur dans la foule Parti avec toi, que la magie opère Je dirai à mes frères, que tu m'as donné ton cœur J'ai plus la tête ailleurs, tu m'as rendu meilleur Tu connais que la paix, t'es bien la fille ton père C'est les c'est les women, c'est les women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 Je ne saurais te l'expliquer C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Je ne saurais te l'expliquer Mes sentiments se bouleversent Et ta présence me renverse Mes sentiments se bouleversent et ta présence me renverse, c'est compliqué. Mes sentiments se bouleversent. Et ta présence me renverse, c'est compliqué. Compliqué, du reste. C'est compliqué, c'est compliqué. Le mâche.